Bonsoir à tous. Afrique du Sud, Angola ou encore Nigeria, ces trois locomotives économiques sur le continent ont connu une année 2016 Extrêmement difficile et les choses vont peut-être encore continuer. Du coup, la croissance sur le continent est en berne. Comment faire pour ne pas revivre une année économique aussi mouvementée qu'en 2016 C'est notre préoccupation dans ce nouveau numéro du Club de la Presse. Bienvenue donc à vous. Je vous présente nos deux invités qui ont accepté de participer évidemment à cette émission. Siriki Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. – Vous êtes économiste, chercheur et consultant, vous êtes aussi l'auteur de cet ouvrage intitulé « Liquidité bancaire et activité macroéconomique » paru aux éditions universitaires européennes. Rijiaouti, bonsoir. – Bonsoir. – Merci aussi à vous d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes coordinateur, c'est coordinateur, ça ?– C'est ça. – Stratégique de l'ONG Urgence panafricaniste – Est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase, euh, nous présenter votre ONG ?– Bien sûr, Urgence Panafricaniste est une organisation non-gouvernementale qui a été créée en 2014 par l'activiste, essayiste, polémiste Kémi Seba. Une ONG qui, on peut dire, est l'aboutissement d'un parcours de militants de Kémi Seba. – Vous savez qu'il avait l'habitude de faire ses conférences, il avait l'habitude en université ou dans des salles, et à chaque fois, la réponse qui était donnée par les sympathisants était de dire quelle peut être l'étape suivante. Oui. Après avoir analysé, déconstruit tout un système, il, faut qu il fallait qu'on puisse être capable de proposer une alternative. Oui. Et donc le but de cette ONG est de travailler à l'émancipation des peuples afrodescendants, principalement en Afrique. Il y a mmh. eu toute une série d'actions qu'on aura, je pense, l'occasion de développer au cours de l'émission. Mmh. Il y a eu une action qui a été faite en Mauritanie. Et la dernière action en date euh, qui a fait beaucoup parler, c'est cette mobilisation contre le franc CFA qui s'est déroulée le, le 7 janvier. F... – Le fameux front contre le franc CFA, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous mmh. ai invité sur ce plateau, parce qu'on va se poser la question de la corrélation entre euh, la monnaie et le développement économique et la croissance économique. – Tiens, on va rentrer dans cette émission tout tranquillement et je vais poser la, sans doute la première question comme ça à, à, à l'économiste qui est sur ce plateau. Croissance économique, euh, inégalité, pauvreté, les défis de l'Afrique en 2017, donc c'est le thème de cette émission. Siriki Koulibaly, peut-être donc cette première question. Euh, Lorsqu'on regarde les chiffres et les explications données euh, pour, exp pour dire pourquoi la croissance économique ces deux, deux dernières années est principalement principalement en 2016, était en berne. On nous a expliqué que la montée brutale du cours du pétrole était l'une des explications. Est-ce qu'il y a d'autres raisons ?– La montée brutale du, du, du cours du pétrole, le cours du pétrole peut expliquer une partie, mais ne serait être euh, euh, l'alpha et l'oméga oui. de euh, la situation que nous avons connue en 2016. Mm. Parce que quand on regarde à l'échelle euh, euh, globale de l'Afrique, on se dirait que euh, euh, ça, ça, ça, ça n'explique pas. Mais quand on prend au cas par cas les pays qui sont exclusivement exportateurs, qui, sont, qui ont leur économie basée sur euh, le pétrole… – On a beaucoup souffert de cette, de, de de cette, cette chute, hausse, oui. de cette chute du, du prix. – du, du prix du baril. Mais quand on regarde par exemple des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, oui. qui euh, sont euh, exportateurs de, de, de, de, de produits pétroliers, parce que au, dans le fond, ils importent du, du pétrole brut et ces pays ont des raffineries, oui. donc arrivent à… à, à, à à avoir des produits semi-finis, des produits finis, et donc les exportes. Et quand on regarde bien, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les pays parmi lesquels euh, la croissance, dans lesquels la croissance a euh, connu un – Un bon oui. euh, en 2016. – Donc euh, je retiens donc cette explication, oui, euh, évidemment la baisse du cours du pétrole a pesé sur la croissance économique sur le continent, mais non, ce n'est pas la seule explication possible. J'entendais d'autres économistes rajouter que la lutte contre le terrorisme, par exemple, a aussi pesé sur l'économie, les, les, nos économies sur le continent. Vous avez eu cette même analyse, vous ?– Écoutez, et... euh, quand on parle de la baisse euh, et de la chute des matières premières, on touche le point sur euh, l'aspect euh, du manque de diversification de nos économies. Nos économies sont principalement exportatrices, donc on est encore dans le modèle colonial qui, qui consiste à extraire les richesses, les matières premières et à les exporter vers le centre, donc vers des grandes puissances. Oui. Pour éviter de tomber justement dans cet inconvénient, il aurait fallu qu'on essaye, qu'on cherche à mettre en place toute une logique de capitaine d'industrie locaux. c'est-à-dire oui. que si vous avez euh, quelqu'un qui produit euh, des tomates, oui. il faut qu'on soit capable de construire une usine qui permette de transformer ces tomates en jus de tomates concentrés, qui puisse alimenter le marché local et l'exportation. Dans ce cas-là, vous pouvez être sûr que la, la chute euh, du cours des matières premières aura que très peu d'incidence sur euh, le taux de croissance. – Vous touchez là un, un point important et, et je suis sûr que M. Kolibali ira sans doute dans votre sens tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, l'Afrique souffre principalement d'un problème, c'est son industrialisation et donc la transformation euh, de ces matières premières qui handicapent le continent. – Exactement, et quand on nous parle de partenariat gagnant-gagnant, oui. on se rend compte que tout ça relève bien de l'imposture parce que je pense que nos pays s'ils étaient totalement souverains, oui. euh, devraient, lors des négociations entamées avec de grandes puissances, euh, en échange de concessions d'hectares de terre, demander, exiger dans une espèce de cahier des charges, oui. qu'il y ait une transformation qui se fasse au niveau local. – Vous visez la Chine là – Pas que la Chine, mmh. pas que la Chine, euh, euh, je parle aussi des anciennes puissances, mais on en revient à la même chose, hein. cest oh. que le schéma, euh, quelle que soit la, la, la zone géographique, quelle que soit la grande puissance, mmh on continue justement à être dans une logique euh, d'économie coloniale. C'est ce modèle colonial qu'il faut mettre fin pour qu'on puisse vraiment parler d'un véritable décollage, d'un véritable développement. – Il y a un discours euh, très militant, euh, très panafricaniste qu'on entend de M. Diahouti. Euh, L'économiste que vous êtes euh, serait tout, tout de même d'accord avec lui quand il dit que nos économies sont encore trop dépendantes de l'exportation de façon brute de nos matières premières – Oui, c'est sûr, nous avons touché le, euh, le point sensible qui est la diversification de nos économies. Oui. Que nos économies ne soient pas limitées seulement à l'exportation de matières premières. Et euh, euh, je pense que dans, dans, dans le cours du, du débat, oui. on va en revenir à quelque chose. Cette histoire de souveraineté dont, euh, dont parle euh, M. c'est euh, cette souveraineté, en fait, elle ne, se, elle, elle ne va pas se décréter. Je pense qu'elle va se elle va s'acquérir en fait, elle va s'acquérir par euh, les pays africains. Donc euh, ça, euh, c'est vrai, peut-être qu'on fait de, de la caricature en parlant d'économie euh, euh, coloniale. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation euh, euh, de partenariat où les partenariats sont discutés. Et donc, on revient toujours à la, au problème de gouvernance. C'est-à-dire que moi, moi, je pense, je pense qu'on euh, euh, se trompe souvent de, de, de, de, de débat. Oui. Et que... On, se, on est un peu fermé, on s'enferme un peu trop dans cette caricature de l'économie coloniale. Dans sortons, vous dans – Dans l'idéologie, Dans l'idéologie, oui, économie coloniale, sortons de cela et mettons-nous euh, euh, voilà. sur la table de, de, de négociation dans le cadre de partenariat. Oui. et c'est là que nous allons nous en sortir. Et on en appelle à nos dirigeants oui. dans le sens de la bonne gouvernance. Mmh. – – Tiens, vous touchez un autre point, parce que ça fait partie des explications qu'on entend parfois de, de certains économistes. Ils disent, très bien, nous sommes dans l'idéologie, on parle, on va aborder cette question dans un instant. On parle de l'impact, et je vais prendre le cas du franc CFA, et donc on va en parler dans un instant, on parle de l'impact de, de, de, du franc CFA, par exemple, sur l'économie des pays de la zone qui, qui ont adopté, ou en tout cas à qui on a imposé ce franc CFA pendant très longtemps, pendant 70 à peu près, et ils disent mais non, c'est un faux débat. Je, monsieur Koulibaly le dit tout à l'heure, c'est un faux débat parce que il faut d'abord que nous-mêmes, on fasse preuve de bonne gouvernance. – Écoutez, quand vous dites nous-mêmes, vous parlez je pense des dirigeants africains, les dirigeants africains qui sont à la tête de nos États, oui. sont-ils réellement légitimes C'est la question qu'il faut qu se pose Qui place ces dirigeants qui fait en sorte d'appuyer sur un bouton et suivant les orientations politiques de tel dirigeant, de le conserver ou de l'éjecter. – On est encore dans le complotisme là. Non – Ce n'est pas le complotisme, il suffit de voir l'actualité récente. Euh, depuis 1945, euh, la mise en place de la monnaie du France CFA, essayer un peu de suivre les différents leaders que nous avons eus au sein du peuple africain, essayer de voir comment ça s'est passé, essayer de voir leurs discours, essayer de voir quels sont ceux qui sont restés le plus longtemps au pouvoir, et la politique qu'ils ont mis en place, et ceux qui ont été assassinés, qui ont été écartés. Mmh. Nous, euh, parce que je, je voudrais un peu, euh, je me permettrais de réorienter les choses, on a, on a parlé d'idéologie. Oui. Nous sommes une ONG qui travaille avec des gens qui sont sur le terrain. Il y a eu un certain nombre de rapports qui ont été faits euh, par des agriculteurs, euh, par des gens de la société civile, et qui nous expliquent que, voilà, euh, – On nous parle, je prends par exemple le cas du Niger, parce qu'on va parler concrètement, et on oui. n'est pas dans l'idéologie. Au Niger, vous avez une entreprise qui euh, s'occupe de l'uranium comme Areva, oui. qui euh, ne paye quasiment pas d'impôts, oui. et ça c'est une situation qui est héritée des fameux accords – De coopération, accords de coopération qui ont été imposés à nos dirigeants. – Imposés ou discutés par deux, deux États, où, parce euh, qu'ils euh, ils ne sont pas venus un matin avec un pistolet et braquer les dirigeants je, africains je, je, en disant je, je, vous devez signer. – Justement, excusez-moi. – Allez-y, M. très rapidement pour que les, M. Koulibaly réponde. – Les accords les de coopération n'ont jamais été… Euh, sont, ils sont, le, le, le cœur des accords de coopération sont secrets, ils ne sont pas publiés au bulletin officiel. Je pense que vous le savez. Mmh. S'ils sont secrets, c'est qu'au niveau de la, de la façon dont ils ont été imposés, il y a quelque chose un peu de louche. Euh, les dirigeants politiques, au moment des indépendances, qui étaient à même de refuser ces accords parce qu'ils étaient iniques mmh. et parce qu'ils étaient concernés par l'intérêt général, ont été mis de côté au profit d'individus, de leaders, qui étaient plus dans le sens de marcher, dans les intérêts des grandes puissances. – je, je suis sûr, que, je ne suis pas dans votre tête, mais je, je me dis que vous pensez à Sylvanus Olympio, par exemple, et vous vous dites, euh, il a été assassiné parce que il avait envie de frapper sa propre monnaie. On ne va pas ouvrir le débat sur la monnaie aujourd'hui. Monsieur Koulibaly. – la question de légitimité des gouvernants. Moi, je veux bien aller dans votre sens, je veux bien qu'on responsabilise les Africains, je ne veux pas qu'on tombe dans un discours caricatural qui consiste à dire que c'est la faute des autres oui. et que nous n'avons aucune responsabilité, mais il faut bien se rendre compte que les dirigeants, la majeure partie des dirigeants politiques qui sont aux affaires dans nos pays souffrent, manquent de légitimité. Et la société civile qui interpelle, qui pose les bonnes questions, bien souvent est écartée des leviers du pouvoir. Monsieur Koulibaly. Oh – Oui, je, je, je, je, je reviens sur euh, cette question de, de, de, de souveraineté mmh. et donc de légitimité, comme, comme vous l'avez dit. Jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'en Afrique maintenant, on ne... On, on est à l'ère de la démocratie où on, est au... on fait semblant d'avoir une démocratie en tout cas. Oui, on a des élections, on a des élections. Donc ce peuple-là euh, qui choisit son, son, son dirigeant. Mais si on s'enferme, si on s'enferme, ok, si vous voulez. Mais si on s'enferme dans dans, ne vous dans ce raccourci, pas dans ce raccourci. Koulibaly. Si on s'enferme dans ce raccourci de, de euh, tout nous est imposé. Oui. Euh, je pense qu'on va pas s'en sortir. Non, Il faudrait qu'on prenne le taureau par les cornes, qu'on se responsabilise. À partir du moment où nous allons nous responsabiliser, nous allons euh, euh, dire à nos dirigeants de prendre leurs responsabilités, ces dirigeants vont le faire. Mais à partir du moment où nous les, nous, les, nous, les, nous les poussons vers, nous justifions leur racisme ou leurs erreurs mmh. dans la gouvernance, vous dites que. Nous exposons notre Afrique. – Ce n'est pas juste. Il ne faut pas avoir juste la posture, vous dites. Vous dites qu'il faut qu'on s'en prenne d'abord à nos propres dirigeants avant de pointer du doigt la poutre qui est dans les yeux, par exemple, de l'Occident. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, justement, comme le vieux proverbe en Afrique qui dit balai devant ta maison avant Avant de balayer. d'accuser les autres. Monsieur Djeouti, vous faites partie donc de ceux qui pensent que si les résultats économiques de certains pays en Afrique, Afrique, et vous le disiez tout à l'heure, sont médiocres, c'est aussi dû à, à la monnaie. Et je pense euh, euh, aux pays qui ont en commun, par exemple, le, le franc CFA. On mmh. va revenir, mais vraiment, ce n'est pas une émission sur le franc CFA. On, on fera une émission sur le franc CFA, sur les pour, les contre, le moment venu. Ouvrons le débat. Euh, Est-ce que vous êtes vraiment sûr Je vais vous donner un exemple. La Côte d'Ivoire. Un deuxième exemple, le Sénégal. Ce mmh. euh, sont des pays qui ont, le franc CFA en commun et qui ont connu une croissance économique plus que respectable en 2016 et depuis quelques années. – Alors écoutez, vous me parlez de croissance économique, vous me parlez de chiffres, de statistiques, moi j'aimerais vous parler de développement humain. Ces fameux, euh, cette fameuse croissance à deux chiffres pour certains pays, qu'est-ce qu'elle a produit de bon pour l'ivoirien lambda ah. – Pour le Sénégalais, lambda. – Ça c'est une autre question qu'on va se poser. – Non mais, non, mais parce, que, parce que vous savez, les, les chiffres, les statistiques, hein, c'est un peu comme les mini-jupes, on a l'impression de tout voir, mais ça cache l'essentiel. – C'est vrai ?– L'essentiel pour moi d'une économie en bonne santé euh, d'un pays en développement, c'est ce fameux indicateur de développement humain. Quels ont été les investissements en termes de, euh, de, de santé, en termes d'éducation, en termes de services publics mmh. Voilà. Interroger… L'Ivoirien lambda interrogez le Sénégalais lambda. Dites-lui si sa situation s'est améliorée. Dites-lui s'il ressent les effets de cette croissance. Mmh. Et à ce moment-là, il n'y aura aucun souci, il n'y aura aucun problème. – Au fond, M. Koulibaly, vous n'êtes pas opposé dans la façon dont vous abordez les questions, puisque ce dont il parle, c'est que euh, nous ne ressentons pas l'effet immédiat de ces croissances, de ces chiffres dont on parle sur la vie des populations. Et il y a une raison à cela. Comment vous, l'économiste, vous l'expliquez – Oui, justement, je... il y a un problème de redistribution de la richesse, redistribution de la richesse créée. La croissance, c'est création de richesses. Comment est-ce que cette richesse-là est redistribuée Et ça, est-ce que c'est la faute au, Fran au franc CFA Est-ce que c'est la faute à l'extérieur Donc c'est toujours, on revient à nos politiques internes, c'est-à-dire aux, aux politiques économiques de nos, de nos gouvernants. Comme vous le dites pour que la population ressente, par exemple, euh, euh, les retombées de la croissance, c'est leur euh, fournir un, un système de santé adéquat, qu'ils soient bien soignés, que leurs enfants soient bien formés. Et c'est là qu'on ressent en fait, qu'ils aient des infrastructures de transport, des infrastructures énergétiques un peu partout dans le pays. Et c'est ça, les retombées de cette croissance-là. Et quand vous regardez dans le fond, euh, ces pays à forte croissance euh, euh, dans ces dernières années euh, euh, comme euh, euh, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun aussi, euh, quelque chose, la Tanzanie et tout ça, ces pays ont un revenu par tête plus élevé que euh, d'autres pays. Mm. Par exemple, quand on va prendre la Tanzanie, le revenu par tête de la Tanzanie qui connaît euh, un taux de croissance euh, assez fort depuis euh, presque une décennie… Oui. Le revenu par tête va tourner autour de 600 à 700 dollars par tête, mais la Côte d'Ivoire à 1400 dollars par tête. Mais pourquoi Le, le pourquoi Sénégal à 1200, le Cameroun a pas à, à, à, à, à peu près autour de, de, de ces valeurs-là. Oui. Donc on se pose la question, en revenant, est-ce que euh, le fait d'appartenir à une zone monétaire n'a pas un impact En sachant que la monnaie, à la à monnaie – Dans le fond, c'est la confiance. La monnaie, la confiance. La monnaie, c'est l'actif le, euh, le plus liquide. La monnaie, l'actif le plus liquide. Donc chacun, quand tu as un actif, tu veux le conserver, tu veux, euh, euh, tu veux le conserver sans qu'il y ait une perte de valeur dans le temps. Mmh. Et la monnaie, l'actif le plus liquide, c'est dans cette monnaie-là qu'on veut euh, euh, maintenir nos, nos actifs. – Pour résumer votre pensée, euh, euh, en, en deux phrases, est-ce que j'ai bien compris ce que vous venez de dire Vous dites, euh, la stabilité monétaire euh, permet à des pays comme euh, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., d'avoir ce taux de croissance que nous voyons, mais vous n'avez pas répondu à la vraie question du départ, de départ. M. Dioutil soulignait tout à l'heure, c'était… Pourquoi ne ressentons-nous pas l'effet de ces croissances mirifiques dont on nous parle sur le panier de la ménagère ?– Et surtout quels ce sont ceux qui profitent le plus de cette pseudo-stabilité monétaire Est-ce que c'est l'entrepreneur africain sur le continent ou bien celui euh, qui euh, vient de France et qui justement bénéficie d'un taux de crédit bancaire euh, à moins de 3% mmh. Parce qu'il faut savoir que cette monnaie, elle a été faite en intention de quelqu'un. Elle n'a pas été faite dans le rapport partenariat, gagnant-gagnant. Cette monnaie profite profite aux multinationales qui peuvent travailler sur le continent, investir et rapatrier immédiatement l'essentiel de leurs bénéfices. Mmh. Moi… – Vous savez, hein, euh, je ne voudrais surtout pas qu'on pense que nous sommes en opposition et puis que je suis dans une espèce de discours euh, de vocifération, d'idéologie. Oui. On a au sein de l'ONG un comité euh, qui travaille justement sur les questions de la monnaie, un comité juridique avec des avocats, avec des gens de la, de la finance. Donc on est dans, dans un discours sérieux. Ce que je veux juste un peu rappeler, c'est qu'il faut qu'on arrête de prendre les Africains pour des enfants. Il faut qu'on arrête de croire que sans cette monnaie, nous ne serions pas capables mmh. de participer au développement de notre continent. Le continent africain est le continent qui regorge le plus de matières premières. Le continent africain est un des continents qui regorge le plus de matières grises, et vous en êtes un exemple. Maintenant, il faut juste, juste qu'on sorte de cette espèce de, de, de, de, de film hein, qui consiste à penser qu'en dehors du franc CFA, ce serait oui. la stabilité. Comme à l'époque on disait, au moment de l'indépendance – Attention, parce que nous ne sommes pas prêts pour l'indépendance. De la même façon qu'à l'époque de l'esclavage, euh, lorsque vous aviez dans la plantation certains esclaves qui voulaient s'échapper, oui. qui avaient un plan, qui avaient une filière, un contact pour sortir, vous aviez des gens dans la plantation qui expliquaient, vous savez… Euh, c'est prendre de des je risques. Ce n'est pas très sûr. Alors qu'à l'intérieur, nous avons au moins de quoi manger, au moins de quoi nous nourrir. Donc restons. Et j'ai l'impression que ce discours, finalement, de dépendance, de soumission, de servitude volontaire, oui. se perpétue dans le temps. Monsieur Diouti, oh, oui. on va laisser Monsieur Colibali répondre oui, pour, à, pour, à, pour. Oui, pour, pour, pour qu'on avance votre... un peu plus. En fait, pour répondre pour, pour, pour, à la, la question qui avait été posée avant, oui. j'avais dit qu'il y avait un problème de redistribution oui. de la richesse créée, et donc qui devait être réinvestie dans euh, la santé, le transport, euh, l'éducation et les populations pourraient ressentir euh, euh, cela. Et la stabilité monétaire dont on parle, la stabilité monétaire qui crée la confiance et qui appelle les investissements. C'est-à-dire que cette stabilité monétaire n'est pas euh, euh, euh, euh, euh, l'alpha et l'oméga, elle est nécessaire. Elle doit être accompagnée par euh, des réformes structurelles, euh, des réformes économiques et structurelles, une euh, stabilité au niveau sécuritaire et tout cela. Donc, c'est un point de des départ. Affaires, voilà, le climat un... des affaires, ça veut dire oui. l'assainir. La, euh, Donc, elle, la stabilité monétaire attire les investissements. Il investissement. faut savoir qu'en Afrique, les investissements sont, viennent de quoi Des investissements directs étrangers viennent euh, euh, généralement de tout ça. Donc, après, les, les investisseurs étrangers vont là où il y a la stabilité monétaire. Ils savent que quand ils investissent, quand je parlais tout à l'heure de la, la monnaie qui est la confiance, mmh. donc un investisseur qui va investir quelque part, des premières, la première des choses, c'est de savoir est-ce que je peux avoir confiance, est-ce qu'il y a une certaine stabilité ?– Monsieur Koulibaly, je, je, vais vous don... je vais vous donner un exemple, vous êtes oui. un économiste, je vais vous citer deux pays oui. et dont les monnaies ne sont pas très stables, oui. et deux pays anglophones, oui. le Nigeria et le Ghana par exemple, oui. qui sont paradoxalement les pays qui attirent le plus d'investisseurs. Comment vous expliquez ce paradoxe Exemple, et comme je viens de le dire, la stabilité monétaire n'est pas l'alpha et l'oméga. Oui. Il faut des institutions, des institutions publiques fortes, des institutions euh, euh, publiques euh, euh, fortes et performantes. Oui. Donc, avec, par exemple, le, le, le Ghana a réussi à le faire avec la succession de ses, avec John Okoh et puis ses, tous ses successeurs. Le Ghana a une certaine stabilité dit, politique, politique vous êtes en train de en sécuritaire. Dire. – Vous êtes en train de nous dire que les Ivoiriens, les Béninois, les Camerounais ne seraient pas assez matures pour avoir des dirigeants qui seraient soucieux de la stabilité, de donner un climat de confiance dans les affaires. Euh, le franc CFA, au-delà de la simple question économique, de la simple question monétaire, c'est une monnaie coloniale dans le sens où elle inféode les pays rappelez-vous au moment de la crise en Côte d'Ivoire une des façons que la France a eu de sanctionner le régime de Bagbo était justement de faire pression sur la banque la euh, BCE la... voilà et donc c'est un instrument de coercition un instrument de pression au service au service d'une politique. Mmh. Et c'est un peu le même discours qu'on a au sujet euh, des euh, armées africaines. On nous dit, oui, vous, vous protestez contre l'interventionnisme de l'armée française en Afrique, mais il faut savoir que si l'armée française n'intervenait pas en Afrique, oui. nous, nous, nos armées ne seraient pas capables… – C'est un peu vrai, non ?– euh, Non c'est le sapon, on voit que Mais posez-vous la question quand pour... on voit le, le, le Mali avec mm -hmm. des, des militaires maliens qui s'entraînent en, en, en imitant les bruits de balles, on, on peut avoir mal au cœur et se dire euh, ils ne sont pas prêts et, et pourquoi, de... ne prêts constat, chose, pourquoi vous vous ils ne sont pas prêts Le constat c'est une chose, mais pourquoi Est-ce que vous posez la question Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas prêts Qu'est-ce qui fait que nos armées françaises, nos, nos armées Oh, Nos armées euh, <rire> sur le continent africain ne sont pas, comme on dit, des armées républicaines, c'est-à-dire au service de l'intérêt général. À votre avis Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Pourquoi il n'y a pas de volonté politique Parce qu'il y a des pressions sur le personnel politique qui est en place. Mmh. – Vous continuez, Ces continuez pressions, donc, vous, vous, oui, vous continuez. Donc c'est le qu'ils qui se la queue. On ne va pas sortir du cadre économique dans cette émission, parce qu'il faut qu'on aille de l'avant. Oui, – oui, Je veux le sur un, en, un, trois phrases, oui, parce oui. que j'aimerais qu'on parle des perspectives. Oui, – Oui, je veux juste revenir sur un, sur un, sur un point. Euh, il m'a attribué une idée qui n'est… – Nullement, euh, celle qui était euh, dans mon entendement, de dire que ouais, je, je, je prétendrai que les autres pays ne seraient pas assez matures. Oui. Pas du tout, c est, c est, ça c'est votre point de vue, ça n'est aucunement mon, mon, mon point de vue. Mais je dis, la stabilité monétaire, la stabilité politique, la stabilité au niveau de la sécurité, la, euh, la stabilité des institutions, euh, euh, de l'État… Leur performance et leur intégrité, tout ça, c'est un ensemble. Un ensemble. Oui, ça, c'est votre déstabiliser, point Paris. de vue. Là, non, mais ce n'est pas mon point je, de vue. c'est L'actualité la, oui. nous le montre. Oui, c'est ça que je, dis, je vous dis. Ça, c'est votre, votre point de, de vue. L'intervention qui s'est passée au Mali, vous avez vu l'armée française qui a remis dans le jeu politique euh, euh, le, le, le, le mouvement Touareg. Vous parlez du MNLA. Eh oui! C'est-à-dire que ah l'armée française, oui. française intervient pour stopper une avancée de, de troupes djihadistes. Et une fois qu'ils ont stoppé cette avancée... Ils remettent dans le jeu politique le MLNA. Monsieur oh. Diouti, donc vous ne euh, pouvez vous, pas dire vous, que c'est uniquement quelque vous, chose dans deux Vous allez dans deux mon émission économique <rire> ça, en ça, tribune aujourd'hui, oui. et non. je n'ai pas envie qu'on sorte du cadre économique. On va se recentrer parce que j'entends dans mon oreillette les que et politique, c'est important. Oui. Parce que le, le, le, le, le, le gros problème, c'est qu'on aborde des questions politiques, mais le politique découle, l'économique découle du politique. Il ne peut pas y avoir de souveraineté politique sans souveraineté monétaire. Mmh. On revient justement. Ah, – Je reviens à, à la question pour... de, de fonds et, et qui était la question de départ. Et on va se recentrer et se poser les bonnes questions. J'ai trois questions pour vous, j'aimerais avoir des réponses rapides et pour qu'on puisse conclure là-dessus, euh, j'ai vu en préparant cette émission dans les prévisions de, de, de la Banque mondiale qu'en 2017, euh, allez, la croissance globale sur le continent tournerait autour de 3% à peu près, aussi bien pour l'Afrique subsaharienne que pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient Parce qu'on met toujours l'Afrique du Nord avec le, le Moyen-Orient. Comment faire Parce que ça, c'est l'une des vraies préoccupations. Comment faire pour que cette croissance profite à nos populations sur le continent Ça, c'est la première question. – Oui, comment faire… Euh... – Concrètement. – Concrètement, il faut une croissance euh, inclusive. Une croissance inclusive qui implique qu'il faut impliquer tout… Les Africains. Il faut désenclaver les territoires qui sont pas, les régions dans les pays qui ne sont pas accessibles. Il faut désenclaver, entre parenthèses, les secteurs qui ne sont pas pris en compte. Donc, inclusive, croissance inclusive, prendre en compte. Intégrer tout le monde dans la croissance, mm. de sorte que tout le monde puisse en bénéficier. – Oui, intégrer tout le monde. Euh, puisque vous parlez d'intégration, euh, je, vais, je vais continuer dans la voie de l'intégration. Pourquoi dans nos pays, euh, pourquoi ne sommes-nous pas capables de faire beaucoup plus du commerce par exemple, et des échanges commerciaux, beaucoup plus entre nos pays Est-ce que c'est encore un problème du franc CFA, M. Diéouti ?– bon, Là, la, la question du franc CFA, c'est la question de, de la survivance et du respect de certains blocs, certaines frontières qui n'ont pas lieu d'être. Euh, lorsque vous observez les Africains, ils ont tendance à voyager au sein du continent africain, oui. la jeunesse africaine est interconnectée, vous avez tous les échanges euh, inimaginables qui se mettent en place, mais politiquement, – Et je suis isolé, mais commercialement hein. surtout. Et, – et, mais, Politiquement, mais le commercial découle de la volonté politique. Si mm -hmm. le politique se rassemble, s'il se rassemble et décide de mettre en place un marché euh, communautaire euh, avec la suppression des visas, oui. tout ira bien. Mais maintenant, quels sont ceux, quelles sont les personnes qui ont intérêt à segmenter, à fragmenter le continent africain ?– Question. – Vous avez la réponse. – Non. – Sûrement pas les Africains. – – Et donc du coup, vous parlez de euh, croissance inclusive, euh, donc qui puisse concerner euh, l'ensemble de la population, mm. c'est ce qu'on appelle de nos voeux. Ça fait plus de 20 ans qu'on a des croissances en Afrique à deux chiffres, et ce n'est pas l'idéologie que de dire que sur le développement humain, cette croissance ne se répercute pas. Mm. On n'a pas d'effet, ou alors c'est vraiment résiduel. Oui. Et on est encore dans un modèle d'économie de type colonial, Extrapolation, extraction des richesses, exportation vers le centre. Oui. Tant que ce modèle perdurera, et il suffit de voir, quand on va dans le fond euh, des chiffres de la croissance ivoirienne, la Côte d'Ivoire demeure aujourd'hui un des pays les plus endettés. C'est un pays qui, à tour de bras, fait des prêts. Euh, un, et du coup, quelque part, on se pose la question sur la, la viabilité de cette croissance. – Vous -ce dites que, est que ce est modèle... artificiel, et que ce modèle ne sera pas un modèle viable dans, dans les années à venir. – Je ne pense pas. – Monsieur Koulibaly, la, la, la, et on la, va conclure. – L'endettement, c'est, à partir du moment où on s'endette pour investir de façon productive, c'est ce qu'on appelle de, les, de tous les voeux. Comment peut-on investir sans… – à, on, on, on, à qui profite des investissements, monsieur Koulibaly ?– À qui profite des investissements ?– Oui, au pays quels sont ceux qui tirent leur, si, leur, leur épingle de, si, de ce jeu ?– Si la Côte d'Ivoire s'est lancée dans des investissements au niveau des infrastructures, des ponts, des routes, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va désenclaver oui. les zones qui ne sont pas Là je atteintes, vois. et ces zones -là, dans des... ces zones-là, mm -hmm. il y a de la potentialité, il y a des ressources à, à, à mettre en valeur. Mm. À pas du moment où ces zones-là sont désenclavées, automatiquement, on ira créer de la richesse dans ces zones. Et quand on ira dans ces zones, on va inclure les populations, les populations participeront à la création de cette richesse et auront leur part de... choses. Donc c'est la création de la richesse, il ne faut pas juste créer de la richesse comme ça et après euh, prendre et puis euh, essayer de la distribuer de façon euh, euh, aveugle. Oui. C'est amener tout le monde, inclure tout le monde dans la création de richesses oui. à travers le travail oui. et chacun part déjà euh, le fruit de ton travail. Tu as le salaire de ton, euh, euh, venu de, euh, de ton travail oui. et à partir de, ce, de celui-là, tu, tu vas consommer. Et donc l'économie de façon globale, va remonter. Mmh. Je pense que c'est de cette façon-là que... L'Afrique va s'en sortir. Je, je, retiens, je retiens une dernière chose dans, dans ce que vous, vous venez de dire. Vous dites, eh, on peut, on peut, on peut s'endetter à condition que eh, l'endettement profite à des infrastructures de base. Mais vous l'entendez, M. Diouti vous dit qu'on eh, on, s'endette, mais au fond, l'endettement ne profite pas aux infrastructures de base. Ça ne crée pas de l'emploi, ça ne crée pas des richesses et qu'au contraire, ce sont les multinationales eh, qui repartent du, du continent avec les bénéfices. – je, refaire... je pense que ce sont des caricatures, à part du moment où des pays s'endettent oui. et qu'on ne voit pas d'infrastructures euh, euh, euh, sur le terrain, on ne voit pas d'investissement productif de ces États-là, oui. forcément on s'enfonce on dans la pauvreté et donc euh, dans et la précarité. – Et dans vrai. la précarité. On va conclure en trois phrases. Comment voyez-vous l'Afrique économique en 2017 et comment faire pour que ce que vous dénoncez tout à l'heure, c'est-à-dire l'impact de la croissance sur la vie des populations se fasse enfin sentir en trois phrases et en Je conclut vois une là la société civile africaine euh, interconnectée avec le monde qui observe, qui voit ce qu'il se passe, qui a développé son esprit critique et qui ne va plus tomber dans les histoires de contes pour enfants qui consistent à croire que, avec les fameux plans d'émergence, euh, l'Afrique sortira du sous-développement. Ces plans d'émergence sont, sont, sont, sont mis en place par des opérateurs extérieurs au service des bailleurs. Et étrangers et ne profitent pas aux populations africaines. On parle de caricature, bon, moi je veux bien, il hein, n'y a pas de souci. vous allez régulièrement je pense en Côte d'Ivoire, vous avez sans doute, voir, sans doute euh, vu une population ivoirienne qui est dans l'aisance, vous avez sans doute, sans doute dû voir une population ivoirienne qui a la facilité d'inscrire ses enfants gratuitement à l'école, vous avez sans doute, sans doute dû voir une population ivoirienne euh, qui a la possibilité de se soigner facilement, sans problème, contact. – Monsieur Koulibaly, euh, l'émergence, on va se terminer donc sur cette phrase-là, j'ai entendu l'émergence, euh, oui. l'émergence c'est le rêve fou de tous nos pays maintenant sur le continent, est-ce qu'on est sur la bonne voie ?– Oui, moi je parlais d'espoir, je parlais d'espoir, de, et, euh, et cet espoir-là, il est nourri par euh, une tendance à, au changement de mentalité. Oui. Je pense que l'Afrique… Le vrai, euh, le vrai changement de l'Afrique va venir de changement de mentalité. Et je voudrais prendre comme exemple, comme exemple les dernières élections législatives en Côte d'Ivoire où on a vu une expression de la population euh, dans les votes… Oui. Contre les appareils de parti. Oui, vous voulez dire que qu'il euh, y a eu beaucoup d'indépendants qui ont été élus à l'Assemblée nationale, justement, 73. Euh, voilà, euh, justement. Donc le les, population, les, les oui. populations commencent à savoir qui fait quoi pour nous et avec nous. Mm. Et donc ne suivent pas directement les appareils de parti. Oui. Et c'est ce que je dis c'est à nos dirigeants de se lever et de vraiment faire des choses pour les populations, pour ces pays. Parce que le problème, c'est quoi en Afrique oui. Il suffit juste de faire de la politique oui, pour et de devenir riche. très riche oui. en une semaine. Et quelqu'un qui travaille quelque part va travailler pendant des années oui. avant d'atteindre cette richesse-là. D'où vient, vient cette richesse si ce n'est que par l'accord. Les fonds publics, oui. qui sont. Monsieur, monsieur Siriki Koulibaly, merci beaucoup. Euh, monsieur merci Diouti, je, je, suis désolé. Ah, on, on, moi, non, je on... sais bien, mais juste pour <rire> annoncer le lancement de la deuxième journée de mobilisation. – Pour le 11 février, journée mondiale contre le franc euh, CFA, oui. euh, avec une proposition justement d'entreprise françaises on, qu'on va recenser, euh, en expliquant que si justement il n'y a pas d'évolution par rapport au franc CFA, on oui. sera dans une logique de boycott, et en proposant une alternative africaine oui. avec nos entreprises. Et aussi, l'analyse sera, sera sur les bases militaires françaises qui sont un véritable scandale colonial. Ce sera le 11 février, ce sera encore une plus grosse mobilisation que le 7 janvier. – Éric Giaouti, merci infiniment. Merci. Merci. Je rappelle que vous êtes coordinateur stratégique de l'ONG Urgence Panafrica. – NIST, c'est ça. Merci d'être venu partager votre point de vue… –– euh, euh, …avec nous sur euh, le développement économique du, du continent. L'autre euh, invité, Siriki Koulibaly, merci infiniment aussi d'avoir été avec nous, économiste, chercheur et, et consultant. Vous êtes évidemment l'auteur de cet ouvrage que je montre à la, à la caméra maintenant, euh, « Liquidité bancaire et activité macroéconomique » paru aux éditions universitaires… Européenne. Voilà, c'est la fin de cette émission au nom de toute l'équipe de tournage, de montage et de réalisation de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne évidemment rendez-vous samedi prochain, 19h30, sur Télé Sud et Nul, par ailleurs, pour évoquer d'autres sujets qui touchent notre continent. D'ici là, excellent week-end à vous tous et à très bientôt.